En GEA, il y a une classe d'horaires aménagés qui fait que les cours sont compactés de 11h à 16h30 tous les jours. En plus de cela, on ne suit pas les cours en amphithéâtre, on est dans des classes regroupées entre sportifs où les profs viennent nous faire cours juste pour nous, donc c'est un réel avantage. On peut aussi décider d'étaler la formation sur une plus longue durée. Euh, ben moi, je fais la formation sur 5 ans au lieu de 3, par exemple. Je me lève aux alentours de 7h30